Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder comment résoudre un exercice euh, à trous en Python. Donc il s'agit de compléter du code pour obtenir un résultat. Alors pour faire ceci, il faut être au clair par rapport à l'utilisation des fonctions Python et également des piles, et même un peu des listes d'ailleurs. Euh, donc voilà l'exercice. Donc là il y a une explication au début qui concerne euh, comment représenter une pile euh, donc l'objet pile en Python, et pour faire ça, on va utiliser euh, une liste. Et l'objectif, ça va être de trouver parmi euh, une pile, en fait parmi une liste, euh, quels sont les nombres positifs. D'accord Donc on va fournir la pile, qu'on représente par une liste, et on doit obtenir une autre pile, qui est représentée par une autre liste, et dans cette euh, seconde pile, il ne doit y avoir que des nombres positifs. Alors, pour représenter euh, une pile par une liste, bah, la pile, quand elle est vide, donc là c'est le fond de la pile, hein, quand c'est vide, bah, on représente ça par une liste vide. Et si ici, par exemple, on a une pile avec trois éléments, donc on a empilé 18, puis on a empilé moins 5, puis on a empilé 7, donc c'est ici le sommet de la pile, et ben bah, on va représenter ça par la liste suivante, 18, moins 5, 7. Ici, c'est le bas de la pile, et ici, c'est le sommet. Donc seul cet élément-là, est accessible alors les opérations donc sont préconisées dans l'énoncé c'est que pour empiler on fait un append, donc dans ma liste je ferai un append et ça reviendra à empiler le nombre 18 si j'empile moins 5 donc en faisant append de moins 5 j'obtiendrai cette pile là et quand je dépile c'est pas un append, c'est un pop qu'on fera et quand on fait un pop, on enlève l'élément qui est en haut et on le récupère comme résultat donc avant le pop, on a deux éléments, moins 5 au sommet, après le pop, on n'a plus qu'un élément, le 18 est au sommet. Alors le code fourni est le suivant, donc voilà, Donc c'est une fonction positive, en entrée, on lui donne une pile euh, de nombres entiers, et en sortie, on doit récupérer une autre pile qui contient que les nombres positifs, qui étaient présents ici. Et il y a un effet de bord, on affiche la pile fournie hein, Donc, alors si on examine un petit peu le code donc la pile fournie c'est T on la reçoit ici et on n'en entend plus du tout parler de ce T hein, donc ici on fait certainement une copie euh, vers euh, T2 alors, pour faire cette copie, hein, on nous en parle ici au début de l'énoncé hein, on fait liste de T, ça me donne une, une copie qui est indépendante donc ici, certainement, on va mettre « liste » et on va obtenir « t2 » qui sera une copie de « t ». Et ce « t », tout à la fin, on l'affiche. On Donc c'est ce qui, qu on, qu on, qui sera équivalent à l'affichage de euh, la pile fournie. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire dans cette pile « t » qui contient tous nos éléments Il va falloir qu'on... On, on va la, Tant qu'elle n'est pas vide, on va faire des opérations, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme opération sur une pile On n'a pas trop le choix, on peut empiler ou dépiler. Donc si on veut vider notre pile, il va falloir qu'on dépile T2. Donc dans notre pile, on va ôter tous les éléments. Donc euh, on va faire un pop et on va récupérer l'élément dépilé. Et après, cet élément dépilé, au hasard ici, s'il est supérieur à 0, ça veut dire qu'il est positif. Et donc on l'ajoute, on, on fait un append, donc on l'empile dans une, une seconde pile, la pile T3 donc T3, il faut qu'elle soit vide au début, et puis ici, donc T2 sera vide, ça c'est une instruction qui ne sert à rien, mais bon, à cet endroit-là, T2 est vide, on retourne T2, donc il va falloir placer dans T2 tous les éléments, donc là, on va repartir de, de notre contenu de T3, dans l'énoncé, on nous parle d'ordre, on insiste dans le même ordre, parce que euh, quand on recueille le contenu euh, comme ça, on récupère dans l'ordre inverse, donc on va vérifier ça dans le code, et là voilà, alors on va aller voir ça pour que ce soit un peu causant alors, donc ici, il faut faire une copie on a dit, donc on va faire liste ici, T3 c'est une autre pile qui va contenir les nombres positifs, donc on l'initialise euh, pile vide là, on a dit que T2 pour qu'un jour ils deviennent vide, eh ben, il faut enlever des éléments, donc il n'y a pas d'autre moyen, donc on fait T2.pop, donc on récupère un élément, la pile diminue, et ainsi de suite. Si ce X il est supérieur à 0, eh ben, ce X on va l'empiler dans T3. Alors ici on va rajouter une instruction, euh, juste pour, euh, voilà, on va faire un print, de T3 pour bien comprendre ce qu'on a à cet endroit là et on va faire un return voilà, return none donc, en premier temps on ne retourne rien du tout on va essayer de regarder ce que ça nous donne donc je vais prendre l'exemple je le copie, on fait un run de ça là il ne se passe rien si ce n'est la définition de positif et là on va appeler positif et on obtient comme résultat donc on est ici hein. donc quel est le contenu de T3 donc T3 contient 9, 10 alors si je pars du haut de la pile 0, 5, 4, 10 euh, et 9 Donc qui correspondent à, au nombre positif mais en ordre inverse et donc l'idée là euh, donc ça va être de partir de cette pile T3 et d'aller mettre tous les éléments dans une pile T2 donc en disant le 0 je le mets dans une pile après le 5, après le 4, après le 10, après le 9 et en faisant ça on va inverser euh, l'ordre donc là, je reviens au code initial, hein, parce que dans cette épreuve, il faut remplir les trous, il ne faut pas rajouter des... du code. Donc là, tant que T3, la pile, n'est pas vide, on dépile. Et qu'est-ce qu'on fait de l'élément qu'on a attrapé au sommet de la pile Et bien, on va l'empiler dans T2. Hein. Donc on va faire un T2.append de X. Voilà. On fait à nouveau un run. On redéfinit euh, la fonction positif et on refait un appel à positif. Et là, cette fois-ci, on obtient bien les, les nombres positifs 0, 5, 4, 19 dans le même ordre. Donc, euh, bah, on est arrivé euh, à la fin de l'exercice. On a tout réussi. Bah, sur ce, je vous remercie beaucoup pour euh, votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.